Bonjour, bienvenue dans le premier défi de l'auto-formation de Timio. Dans ce défi, nous devons faire avancer Timio de 30 cm. Donc La première chose que nous devons faire, c'est choisir un bloc d'événement qui est notre bloc de départ. Il existe plusieurs sortes de blocs de départ possibles. Pour l'instant, celui qui va nous intéresser, c'est quand le bouton flèche est appuyé. Ce qui va nous permettre de prendre Timio, le déplacer où on veut, puis ensuite appuyer sur le bouton flèche pour le faire partir. Donc, ça ici, c'est notre bloc de départ. Ensuite, nous voulons faire avancer Timio. Il existe plusieurs possibilités. On peut le faire avancer, on peut le faire tourner. Le premier bloc, on peut le faire avancer, mais il va avancer à l'infini. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre le bloc avancé normalement d'un centimètre pour par la suite déterminer de combien de centimètres il va avancer. Donc, je le glisse. Je le place... Vis-à-vis -vis l'autre bloc. Donc, lorsque vous allez le, le, le placer, vous allez vraiment entendre un petit bruit qui va dire que les deux blocs sont bien emboîtés. Et maintenant, je vais faire varier le paramètre de distance de 30 cm afin que Timio avance de 30 cm. Il est possible que lorsque je télécharge le programme dans Timio et je l'active. Il ne se déplace pas d'exactement 30 cm. Nous allons voir un peu plus tard comment calibrer le robot. Donc, une fois que le programme est fait, je descends en bas où il y a l'image du robot Timio. J'appuie une fois. Ceci va télécharger le programme dans un endroit dans mon ordinateur. Une fois qu'on va appuyer sur ce programme-là une fois, le programme va être compilé et va être envoyé dans Timio. Donc, voyez-vous, on voit bien ici la compilation qui a été transmise dans Timio. Une fois que c'est fait, on va prendre le robot et on va venir appuyer sur une flèche pour qu'il puisse se déplacer.